Suivre des formations gratuitement dans des métiers d'avenir, c'est ce que je te propose dans la vidéo d'aujourd'hui. On part à la rencontre de trois étudiantes et d'un professeur encadrant au Crédit Agricole pour te présenter le Fonds d'Action Jeune. Bonjour à tous, je m'appelle Emeline, j'ai 27 ans, et ouais. actuellement je suis en formation pour devenir chef de produit digital. Ok, super. Euh, bonjour, je m'appelle Laurie, j'ai 27 ans, et je suis développeur web et vidéaste dans ma propre entreprise. Ok. Bonjour, je m'appelle Yessi, j'ai 21 ans, et je suis en formation de développement. D'accord. Et toi, Sylvain, tu interviens à distance, tu es professeur encadrant Du coup, moi, c'est Sylvain, Sylvain Success Manager chez Open Classrooms, donc euh, conseiller pédagogique, et j'accompagne les étudiants sur leur parcours de formation. Et avant d'arriver dans le fond d'action jeune, quel type de formation vous avez réalisé Quel est le parcours scolaire que vous avez eu Moi, j'ai eu un parcours assez atypique, puisque de base, j'ai fait trois ans de fac j'ai fait une mmh. fac d'anglais. Puis à la fin, j'ai voyagé pendant un an et en revenant, j'avais plus vraiment envie de faire la formation que, enfin, de faire la profession pour laquelle j'avais fait la formation initialement. Mm -hmm. Du coup, j'ai un petit peu cherché. J'étais très très intéressée par le numérique. Donc, avant d'intégrer le fond d'action, j'ai fait une formation pour être développeur web mobile. Okay. Et en plus de ça, pendant cette formation, j'ai découvert la gestion de projet qui m'intéressait énormément. Mm -hmm. Et c'est en fait suite à ça que j'ai découvert le fond d'action et donc euh, je suis maintenant dans la formation que je suis actuellement. D'accord. Okay. Au début je suis partie à Nes, un peu comme tous les bons élèves, j'ai fait un BTS aéronautique. J'ai tenté le concours de l'école de cinéma de Toulouse à Lensel, mm -hmm. j'ai été prise, du coup j'ai fait le master à y être. Et c'est là à ce moment-là, quand j'ai fait le master, j'ai pris l'option en infographie. Mmh. Et du coup, en infographie, j'ai commencé un petit peu à coder. Alors euh, moi, j'ai arrêté mes études il y a quelques années maintenant. J'étais dans un, un cursus qui ne me correspondait pas. Sauf qu'il y a eu le Covid et tout ça, donc ça m'a mis un gros frein en fait. Ouais. Suite à ça, me retrouver dans une formation où on pouvait faire des recherches en fait approfondies sur plusieurs métiers mmh. pour éventuellement trouver un métier qui nous correspondait. Donc, euh, j'ai fait des recherches et j'ai vu que tout ce qui était développement web, euh, enfin, dans l'informatique en général, c'était un truc que, que j'aimais bien déjà de base. Mm -hmm. Et du coup, je me suis lancée là-dedans. J'ai pu faire des stages et c'est vraiment à la fin de ces stages-là que j'ai voulu me lancer en fait réellement. D'accord. Et que je me suis retrouvée à postuler auprès du fonds d'action. D'accord. Pourquoi avoir choisi le fonds d'Action Jeune quand tu as eu peut-être le choix entre bah, diverses formations C'est grâce à ma conseillère, c'est elle qui me l'a proposé. J'ai postulé sur d'autres formations en fait. Euh, J'avais été acceptée, sauf mmh. que j'ai dû arrêter parce que c'était en physique en fait. Mmh. J'ai postulé pour avoir des formations à distance. Euh, j'ai vu que comme le fonds d'Action Jeune travaille Open Classroom, mmh. Et ben, je me suis dit, c'est vraiment l'occasion en fait. Et comme ça concerne aussi les jeunes, ça, ça avait l'air de vraiment de pousser les jeunes en fait, à nous, pouvoir nous aider en fait, dans, ce, dans des formations. Ben, je me suis lancée. Et euh, du coup, pourquoi toi, tu as choisi de rejoindre le, le fonds d'action jeune euh, Pour l'anecdote, j'ai eu un problème avec ma carte bancaire. <rire> <rire> je suis allée sur dire... le site du Crédit Agricole et je suis tombée sur la bannière. <rire> j'ai regardé, et il euh, y avait euh, développement web, et c'était pile-poil euh, ce que je faisais, commencer à bidouiller moi de mon côté. Euh, moi, pour ma part, j'ai trouvé l'annonce sur les réseaux sociaux. D'accord. Je me promenais, et en fait, c'était vraiment une, une entreprise qui m'intéressait, c'était un, une formation qui m'intéressait, donc pour moi, c'était en fait un concours de circonstance. Moi, j'étais sur une fin de formation, j'en cherchais une autre, j'avais envie de continuer dans ce milieu-là, donc euh, c'est tombé au bon moment. Et est-ce que tu sais qui est visé par ce type de formation Bien sûr. Euh, du coup, sur le type de formation, on accompagne des jeunes de moins de 30 ans résidant euh, en Occitanie et qui sont euh, bacheliers et répondant à certains critères sociaux. D'accord. Et euh, est-ce que tu sais du coup euh, comment sont sélectionnés les candidats Alors du coup, ils sont sélectionnés sur différents critères, notamment sur la, sur la motivation, sur leur projet euh, professionnel et sur envie finalement d'effectuer une formation professionnalisante pour acquérir nouveau, des compétences pour un nouveau métier. Et du coup, vous avez toutes les trois intégré le programme sur des formations différentes ou sur la même formation Il y a plusieurs formations qui sont proposées Pour ma part, je suis en chef de projet, ouais. digital. Euh Du coup, c'est une formation plutôt longue, Nous, on est sur un cursus d'un an et demi. Moi, j'étais en développement web. Ouais, Celle-là, elle était courte. C'est celle que tu avais vue sur la pub et tu t'es dit « c'est ouais, celle qu'il me faut ». C'est un peu ça en fait. Non, c'est surtout qu'elle était courte, donc euh, quatre mois, ça décalait pas trop mes projets de création d'entreprise. Le gros point fort, c'est que agissant dans le cadre du mécénat, les formations sont 100% gratuites pour toutes les personnes qui peuvent en bénéficier, peu importe la formule ou le métier choisi. Nous allons tout de suite continuer avec Sylvain, conseiller pédagogique, qui va nous en dire un peu plus. Euh, du coup, il y a deux formules. Une formule qu'on appelle du boost, c'est une formation courte, un peu plus intensive sur quatre mois, donc plutôt euh, développeur web. Formation donc, euh, qui est réalisable en quatre mois pour l'obtention d'un titre de Bac plus 2, de niveau d'équivalent de Bac plus 2. Et on a d'autres formations qu'on appelle des pivots, qui sont des formations longues sur 11 mois pour obtenir un diplôme jusqu'à Bac plus 3 sur d'autres métiers également, dans la data, par exemple, chef de projet parmi d'autres. Quelle catégorie de métiers visent les formations du Fonds d'Action Jeune Métiers autour du numérique, ça peut être dans la data, dans le développement web, dans la gestion de projet, chef de projet, et même sur attaché commercial. Ok, très bien. Et est-ce que tu sais quelle reconnaissance professionnelle ou académique a ce type de diplôme Alors du coup, en termes de reconnaissance, ce sont des formations qui sont reconnues par le ministère du Travail, donc sur des formules RNCP. Pour t'expliquer ce que veut dire RNCP, tout simplement, ça veut dire que c'est un diplôme qui est reconnu par l'État. Ça veut dire qu'à l'issue de ce diplôme, il y a un fort taux d'employabilité et que tu pourras trouver facilement un métier. On repart tout de suite dans l'interview avec les trois étudiantes. Selon toi, du coup, quelle est la force du programme Ta flexibilité, en quelque sorte. Et on a un temps imparti, mais après, sur les 4 mois, on se répartit un peu le travail. Euh, en fait, c'est des cours que tu as à suivre en ligne, c'est des projets que tu as à réaliser et à rendre, ça se passe comment, en fait, en au fait, niveau des fait, Il y a des cours qui n'étaient pas obligatoires. Moi, je les ai tous faits parce que, à y être, Oui, sur autant le suivre à fond. Sinon, euh, en théorie, on a juste à rendre des projets. Mais après, euh, le temps qu'on met pour chaque projet, on se fait un planning. Mais si, par exemple, il y en a un qui met que deux jours au lieu d'en faire une semaine, eh bien, il ne mettra que deux jours. Parce enfin, que la soutenance, c'est fini. En fait, y a, ce que tu aimes bien, c'est le côté euh, bah, la grande autonomie, c'est ça la grande flexibilité. Et tu t'organises vraiment ton agenda comme tu veux. C'est ça, on peut ça même, même passer des, les soutenances la nuit. Donc ah oui, est... Non, non, mais oui. <rire> est déjà arrivé. Oui, oui, oui. Alors, pour ma part, euh, c'est vraiment le fait de gérer ses cours euh, selon... Euh son temps en fait à côté. Pour ma part, moi j'ai un petit garçon, mmh. donc c'est vrai qu'il faut gérer euh, euh, mon le côté perso, le e côté pro, exactement. la formation. Et c'est vrai que vraiment de pouvoir euh, faire son emploi du temps, en fait on a vraiment ce, ce libre accès de pouvoir gérer notre emploi du temps comme euh, on le souhaite en fait. Mmh. Donc, pour moi, il y a deux points forts. Euh, le premier, c'est que c'est une formation qui est très professionnalisante, c'est-à-dire que dans les... Dans les projets, on est vraiment projeté dans des mises en situation professionnelles. Mmh. C'est vraiment quelque chose sur lequel on peut être confronté plus tard. Donc c'est très intéressant. Des fois, par exemple, on peut être amené à produire des livrables qui vont nous être demandés par la suite. Donc c'est très, très intéressant de ce point de vue-là de ne pas, de pas l'aborder d'un point de vue uniquement scolaire. Des fois aussi, ça peut décourager, ça peut lasser. Mmh. Là, on est vraiment lâché, entre guillemets, dans du professionnel. Et c'est très intéressant. Ça permet aussi qu'on ne décroche pas parce qu'au fur et à mesure des projets qui passent, on en apprend de plus en plus. Ce qu'on a appris avant, on peut s'en resservir sur notre projet donc sur ça, c'est très intéressant. Et l'autre point, c'est qu'on est accompagné par un mentor. Mmh. Et le mentor, il nous suit chaque semaine, donc il peut voir les progressions, il peut voir quand on bloque, il peut voir quand, quand ça se passe bien, il peut nous encourager quand on a des baisses de morale. On n'est on est pas lâché, même si on est euh, à distance, on est vraiment soutenu, accompagné. Du coup, vous aviez chacune un mentor Oui. Et donc, euh, donc toi, ça s'est passé comment avec le, le mentor euh, au niveau relations ben, Ça se passe très bien. Plus le temps passe et plus, ben, il va nous aider, il va nous accompagner, donc on va créer une relation de confiance. Mmh. Et c'est vrai que moi, sur une formation longue, parce que vous, du coup, c'est 4 mois, moi, c'est 18 mois. On parle beaucoup de la formation, on parle de comment ça se passe, il m'aide. Et puis, et puis voilà, ça reste une relation de, de confiance. Et je, je sais que quand j'ai des problèmes, par exemple, je peux lui écrire par mail, il me répond quand il a le temps. Euh, je sais que s'il y a une semaine où je suis un peu moins là, euh, bah lui, il le comprend aussi, parce qu'on est des êtres humains. Donc euh, c'est très, très intéressant comme euh, relation et surtout, ça fait... Ça fait du réseau pour plus tard aussi, puisqu'il oui, est, est puisqu'il fait la, la profession pour lequel il nous accompagne. Moi, oh, c'était super et grand mentor aussi. Tu T'avais un point hebdomadaire. C'est ça. Et à chaque fois, tu te listais les questions au fur et à mesure de la semaine, et à la fin, tu lui posais tout d'un coup, et ça te permettait de réfléchir pour la semaine d'après aux nouvelles problématiques. C'est ça. Et lui aussi, il avait des questions aussi. Il me testait un peu pour voir, euh, parce que euh, pour voir si je comprenais ce que je faisais, quoi. Très bonne expérience tout... le fait d'avoir un mentor dans sa ah, formation. Ah oui super, parce que des fois, on peut se sentir un peu seul aussi, quoi. Oui, si, parce euh, que. Toute la formation se fait à distance, ouais. du coup tu pas de camarade de classe, ou cet aspect euh, C'est ça, c'est ça. Puis il y a eu une soutenance que j'ai ratée et là, à ce moment-là, euh, j'avais quand même besoin d'avoir quelqu'un à qui euh, parler à qui en pour parler, me dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment et comment je peux arranger ça, quoi. C'est ça. Donc ouais, si, si, non, vraiment, sans un mentor, ce serait beaucoup plus, beaucoup plus compliqué. Alors pour ma part, ça s'est très très bien passé avec mon mentor. Et euh, vraiment ce côté humain, en fait, euh, elle m'accompagne en fait toute la semaine sur le projet, sur euh, les difficultés ou euh, mon avancement. Mais il y a aussi ce côté euh, justement euh, quand tu as des moments un peu de mou parce qu'il y a des choses qui ne vont pas forcément bien à côté. Mm -hmm. Ils sont là aussi pour pouvoir en fait te pousser, te pousser en fait. Et c'est vraiment... C'est vraiment. Enfin, moi, j'appréhendais dans le sens par rapport au prof dans le scolaire, en fait. Et là, c'est vraiment différent. Il n'y a plus la position prof-élève, oui, voilà, mais c'est plus un ça. rapport horizontal où c'est quelqu'un qui t'accompagne, qui te motive, qui te coach pour tes projets. Exactement. Et ça, c'est stimulant. Ah oui. <rire> On se retrouve encore une fois avec Sylvain. J'avais une question à te poser. Comment les étudiants sont-ils accompagnés après l'obtention de leur diplôme et du coup, oui, ça, c'est l'une des grosses plus-values. L'accompagnement va jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'une fois que vous allez obtenir votre diplôme, euh, vous n'êtes plus suivi par un mentor, mais vous êtes suivi par un coach en insertion professionnelle. Et donc, pendant plusieurs semaines, il vous aide sur comment travailler votre lettre de motivation, votre CV, votre présentation, et éventuellement votre portfolio, en fonction de votre territoire, de votre profil, et il vous accompagnera sur cette recherche-là. Ok, très bien. Et d'ailleurs, à ce sujet, est-ce que tu auras un exemple d'un étudiant en difficulté que vous aurez accompagné oui, eh bien, malheureusement, il y en a des, des étudiants en difficulté, mais aussi, on est là pour pour les aider. Ça fait vraiment partie du, du mécénat. Euh, donc, on essaie d'avoir l'attention la plus individualisée possible. On, déjà, sur toute votre formation, il y a un mentor qui est individuel, privatif, donc vous avez une session toutes les semaines avec celui-ci. Donc, déjà, l'accompagnement, il est vraiment, vraiment individualisé au, au maximum. Et ensuite, il euh, y a une vraie part d'attention de l'équipe de pédagogique dont je fais partie, justement, pour mettre en place des choses, pour travailler certains critères, ce qu'on appelle les soft skills, les compétences, l'organisation, euh, la rigueur, la recherche, comment apprendre de façon en e-learning et de façon autonome également. Ça s'apprend, tout cela. Et donc, on est là pour veiller au bon déroulé de, de votre formation et vous accompagner jusqu'au bout. Et est-ce que par rapport à la formation que vous avez faite, est-ce que vous avez une anecdote J'ai raté donc ma dernière soutenance un jour avant la fin. Ouais. Et j'étais bornée de finir euh, dans les temps. Donc, mm -hmm. J'ai tout refait par la nuit, j'ai passé le mai c'est passé. <rire> <rire> Donc tu as réussi à rattraper en 24 heures euh, ouais, ouais. ça a dû être une séance de travail assez acharnée. Euh. Oui, le, le mentor évaluateur, il n'y il croyait pas. Il, ouais. il voulait annuler la soutenance. Donc, il me disait, ce pas possible que tu aies tout refait à une nuit, il lui si, si, je suis prête, je suis prête. Bah, du coup, je vais un peu rebondir sur la soutenance. J'en avais une à un moment qui s'est très mal passée. J'avais dû contacter le support. Du coup, j'avais une mauvaise expérience de soutenance. Mm -hmm. C'est toujours plus compliqué de, de, de dépasser une bonne expérience qu'une mauvaise. Ouais. Donc j'appréhendais pour celle d'après, vraiment, je, je je stressais alors que bah, c'était ma cinquième souffrance que je passais. Donc oui. euh, j'avais un petit peu un rythme qui s'était... Euh, J'arrive et la personne me met vraiment super à l'aise, c'est-à-dire qu'elle me fait parler de moi. Mmh. Donc, moi, je parle de mon tout petit parcours et lui, il déroule son parcours. Et en fait, c'est quelqu'un qui avait travaillé pour Microsoft. C est, c est... On se sent tout petit et puis et puis à la fin donc on passe sa soutenance devant quelqu'un qui a travaillé pour Microsoft et puis au final il a passé 20 minutes à la fin à me faire des compliments à dire que que c'était super qu'il fallait pas lâcher parce que j'avais dit avant que j'avais une expérience un peu compliquée il m'a remotivé il a pris ce temps là et c'est ça aussi qui est bien avec cette formation c'est que vu que les mentors accompagnateurs et les mentors évaluateurs viennent de partout et moi j'aurais jamais pensé un jour avoir un mentor, une personne qui a travaillé chez Microsoft. Et Même euh... au niveau réseau, peut-être si un jour tu le re Ah, mais bah, j'ai gardé le contact, coup. effectivement. Voilà, <rire> bon. bah, c'est super du coup. C'est ouais. vrai que vu que la formation te permet d'avoir des, des coachs, des intervenants extérieurs qui viennent de, de tous les milieux et de tous les métiers, ça te permet d'avoir un réseau assez divers et varié et d'avoir plusieurs portes mm -hmm. d'entrée pour plus tard, tu sais jamais, ça peut peut-être te servir. Et du coup, est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui voudraient se lancer dans la formation euh, Je pense que déjà le premier conseil, ce serait de ne pas hésiter d'y aller. Parce que moi, au tout début, J'y croyais pas quand j'ai postulé et au final j'aurais eu tort de pas le faire puisque mmh. aujourd'hui, un an et demi plus tard, bah, je très contente d'y être et je vais aboutir sur un, un diplôme qui ouvre des portes. Donc ce serait dommage de s'en priver. Mmh. Le dernier peut-être une fois qu'on y est, c'est croire en nous, même si mmh. on a des fois des échecs, des soutenances qui se passent pas bien comme ça peut être le cas pour, pour moi, pour toi Laurie. Euh, ne pas se dire que parce qu'il y a eu un échec, ça veut dire qu'on se relèvera jamais. Tu pratiques ce que tu vas faire dans ton métier. Exactement. Donc euh tu seras un peu déjà rodé. C'est ça l'avantage par rapport à faire que de la théorie. Ou après, quand tu arrives dans le monde de la pratique, c'est peut-être pas forcément ce que tu t'imagines. C'est ça, voilà. Okay. Parce que le travail tout seul chez soi, ça peut s'apprendre aussi. Il parce qu'il y a pas des que les gens qui choses... des barrières en voilà. disant, j'ai jamais fait de travail à distance, donc comme je pense ne pas pouvoir y arriver, j'y postule pas. On peut oui, apprendre sur que, le terrain. Que, voilà, ouais. On peut se mettre une discipline, on peut Je pense que ça peut ça. En fait, ils proposent des, des webinaires, ils appellent ça. Et en oui, ça, ça en plus, euh, ça peut être ben, comment travailler en autonomie, comment bien s'organiser, comment rattraper du retard, parce que des fois, on peut prendre du retard comment le rattraper, comment optimiser notre temps aussi, qui était super intéressant. Et tu les avais suivis ces webinaires J'en ai suivi quelques-uns, oui. Okay. Et Je ça t'a permis derrière d'avoir une meilleure organisation, de prendre des petits conseils par-ci, par-là, et de les réappliquer pour toi C'est ça, ça nous aide un petit peu à voir les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. D Donc euh, c'est vrai que même, que même par rapport à ça, on, on reste accompagné, voilà. on n'est pas lâché, même sur les choses. Chez nous, on n'est pas lâchés. Okay. Et ces webinaires, tu les, tu les avais suivis dans le cadre du Fonds d'Action Jeune C'était ouais, indépendant toujours. Non, non, ah, non. C'est le Fonds d'Action Jeune qui vous proposait de temps en temps des webinaires sur certains sujets C'est ça. Si j'avais un conseil supplémentaire à te donner, ce serait d'aller faire un tour sur le site du Fonds d'Action Jeune. Tu pourras voir qu'il propose chaque année de nouveaux métiers de plus en plus variés Là, ils étaient beaucoup sur leur domaine de prédilection, qui est le domaine du numérique. Mais maintenant, ils commencent à s'ouvrir, par exemple, au domaine commercial avec attaché commercial. Mais ils proposent également une formation de community manager. Donc vraiment, tu as le lien dans la description. Je t'invite à aller faire un tour et regarder s'il n'y a pas des nouveautés. Et Du coup, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui ouvre la formation Il faut toujours persévérer, en fait. Je pense ouais. qu'il faut persévérer et justement, je pense que... Ce fond d'action jeune est là pour euh, te booster, te booster, redonner les ça. objectifs Exactement. et te montrer que tu en es capable. Exactement. C'est vrai que, ça. avec la dimension, comme tu disais, et comme vous avez tout dit, avec le, l'aspect, t'as les cours en distanciel que tu suis, t'as des projets à rendre de temps en temps, t'as un mentor à qui tu peux poser des questions et t'as d'autres mentors qui sont évaluateurs. Ça vous permet, d'un côté, bah, de, d'avoir cette préparation avec le mentor. C'est, ça peut limiter du, bah, du coaching personnalisé. Mm -hmm et après derrière vous avez les, les checkpoints avec les dates où vous avez les évaluations à rendre avec euh, d'autres mentors donc euh, non c'est vrai que c'est ça a l'air euh, très très personnalisé et c'est vrai que c'est super ce côté là et du coup est-ce que tu sais ce que tu voudras faire comme métier plus tard alors je pense que là je vais m'arrêter là en termes de formation mm -hmm. parce que là voilà parce qu'auparavant j'avais déjà cette ce, ce compétence d'être euh, développeur web donc là mm. c'était juste pour rajouter en fait une euh, une compétence en plus. m'intéresserait, ce serait de trouver un poste dans une agence et donc idéalement j'aimerais trouver un, un poste en fait où je peux faire les deux. Voilà où je peux être chef de projet et développeur parce que le code si on ne pratique pas on oublie. On on euh, Créer mon entreprise que j'avais même pas fini la formation. D'accord. Mais bon je savais que je voulais faire ça avant de faire la formation. Ça t'a permis euh, de, de pratiquer et de on va dire de te conforter dans ce choix là. de, ouais, de, de me former aussi un petit peu parce que j'apprenais sur le tas. Et... Alors pour ma part euh, j'aimerais continuer euh, à me former euh, par la suite, en fait. Et plus euh, sur l'aspect design, parce que j'ai mmh. aussi envie d'intégrer ce côté-là, pour okay. devenir web designer, en fait. d'accord euh, Ensuite, euh, et, euh, pouvoir travailler dans une agence de com pour euh, acquérir de l'expérience, en fait et par la suite me lancer, uh, lancer ma propre agence de com, ce serait l'idéal. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais uh, rajouter par rapport à la formation que tu as suivie sur le fonds d'action jeune, une idée comme ça que tu voudrais uh, partager et Ce qui était bien aussi avec ce, ce fond d'action, c'était que ça ciblait les jeunes qui étaient justement dans ces départements ruraux, qui ont peut-être moins accès aux formations. Le numérique, ça m'intéressait, mais je n'avais pas envie de partir à toujours sur une école d'ingénieur. ce n'était mmh. pas quelque chose qui était, qui était envisageable. Et aujourd'hui, je me rends compte que dans quelques mois, je vais pouvoir sortir avec un Bac plus 3, l'équivalent d'un Bac plus 3, dans un métier d'avenir mmh. en n'ayant pas quitté mon département rural avec la possibilité de m'installer dans ce département. D'avoir que... des, des talents locaux, Exactement. des gens qui restent et ça évite d'avoir ce côté migration, tout le monde part sur Paris ou sur les très très grosses villes, ouais, euh, voilà. alors qu'on en a besoin partout effectivement. Pour ma part, j'ai pas pu passer le bac. Mmh. Et je vais finir avec un bac plus 2, enfin l'équivalent d'un bac plus 2, donc c'est vraiment énorme pour moi. En tout cas, merci beaucoup à vous pour cet échange, c'était super intéressant, j'ai appris plein de choses. J'espère que bah, tous les gens qui auront suivi la vidéo auront appris plein de choses également. Merci beaucoup à toi Sylvain d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci et... beaucoup Lucas, en tout cas un plaisir, et puis on espère retrouver un maximum sur les bandes Open Classrooms, donc euh, depuis chez vous. En attendant, je vous souhaite à tous de passer bah, une très bonne soirée. Merci encore à vous trois pour euh, toutes ces réponses. J'espère que cette vidéo t'aura plu. T'as toutes les informations dans la description. Si ce type de vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher un like. Et si jamais ça peut aider des gens autour de toi, n'hésite pas à leur partager cette vidéo. Croyez en vous et osez. C'était Lucas Brasier pour le Fonds d'Action Jeune.